Encore une fois, bonsoir, bonjour, bon vidéo Je suis de la part de notre Seigneur, puisque chaque que tu es de temps, euh, tu, euh, tu as de tu as un tu ils ont peut-être donc controverses puisque chaque moutou, peut-être nous avons un déni mais je demanderai à ce que l'esprit de Dieu puisse nous conduire afin que bissonyons soit tous dans la même conclusion tout comprendre l'oni zabanga le brabuso tout au bel cambot tout bengi tout lobi tenue donc vestimentaire et là tenito et là je quand je parle de tenue vestimentaire ahwa n'as d'accord là bah, il tape et belle, tu vas pointer et belle, tu vas toucher. Tu vas pointer et belle, puisque tenue vestimentaire, donc, il y a des mots clés, ou bien phrase clés, mais a tenu vestimentaire, maquillage, Le Seigneur veut nous parler par rapport à wana. la paix? Je vais dire confusion bele kuna Si tout ça, fait depuis longtemps que quelques Bien, bien aimé oh, bah, comme bacomé la biso il me parlait bien, elle me parlait donc en ce sens là que frère junior colobelicambo il ya ba ba 13, tout ça est ce que tu es d'accord tu n'es pas d'accord bon gaï que je sois d'accord ou pas, mais qu'est-ce que la parole dit et qu'est-ce que Yeshua lui-même dit. Il faut tout ça là toujours. Dans la Bible, la parole, c'est lui-même la parole, mais il y a aussi d'autres choses. Dans le cas la Bible, surtout quand on a hors contexte et qu'on a le prétexte, qu'on a regardé les qu'on sous sous-petite, la Bible, les mots sous sous, il faut qu'on a contextualiser au selon pour ça nayo. Il y a autre tout le a un verset moque avant que avant que tout le monde bande à dit Aujourd'hui, par exemple, euh, un moment. Toujours intimité, intimité. Intimité. Un moment. Voilà. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons rapidement, et puis tout le temps, pour nous expliquer pourquoi, est que nous avons eu d'abord passage, passage. Donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 9. L'apôtre Paul dit ceci Je veux aussi que le donc les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse. » tresses. par exemple, tant l'apôtre Paul a dit Moi je que les gens battant la parole de Dieu n'a mis sous yamolimo. Na motem limo. Pourquoi je, je dis ça? Puisque, quand tu la parole, que um, tu Et pourtant, parole de um, ju, justif, la parole de la parole de la parole pour la parole de la parole parole ce so parole nzambe komu que se justifié, c'est quelque part bon, e, déjà le gouvernement qui est moultu a coté donc corruption là-haut. Ça veut dire à côté le gouvernement, donc au nzambe lobité ou bien au parole nzambe lobité. Mais tout ça a toujours attention. Quand nous parlons de la parole, il y a le texte de la parole, c'est-à-dire le texte de mais il y a aussi l'esprit qui est caché derrière le texte. Et aussi, il faut qu'il y ait un contexte de l'ikambo parole, et de l'Ubamaki. Pourquoi je me suis limité sur la parole, donc le mot 13 Je suis dit que j'ai l'ingala. 13, si je ne me trompe pas, il y a un mot qui est le mot. Ma frère, tu as fait la parole pour le il répond à la parole, kangasu qui est non, ma l'ingala. Voilà, voilà, ça Voilà, voilà. Maintenant, si vous imaginez, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, Ngai, en fait, na mona, na mona peut ils ont rare, ceux qui ont bon côté, ils ont les Ils ont 10, ils so ont 9, 9, 10, ils ont 10, ils 9 10, ils ont je ils Maintenant, tu vas voir le contexte d'abord de Porto à Ça dit, tu vas vivre dans la carte de Porto, ça dit, dans la carte Mboka Oyo, Mindele Baza Mingi, Koleka, Batum Windu. Ok. Mais si tu vas voir, Basi Oba Kangasuki, tu vas voir Basi, nous nous allons aussi parler donc des hommes sur Mibali. Mais tu vas voir le Basi. Basi Oba Mindele, par exemple, si tu vas 10 dans la compagnie, Na je ne pense pas que 9 bakangi souki mora kangi soukite. Et ça, toujours, tant so so so 10 si ben, a un style où que que que tu tu que tu ba frère. Like... No, like... oui, okay. merci merci frère micro pourquoi frère avant tout euh, ça la avant l'apôtre paul dit quelque part que nazo avons intelligence euh, deux fois bisso africain congolais hein Et, exemple congolais c'est pas angolais ou bien Brazzaville, tout ça, tout ça, tout ça, tout Lingala. tout ça, d'abord. tout n'est-ce pas, il y a macanisme, au-delà, il y a race, au-delà, il y a ba frontière Pour nous, il esprit, nous mokeli cest dire personne a encore pensé, nous sommes nous sommes congolais puisque mouqués, nous sommes tous les mouqués, nous sommes tous allemand puisque, to Nzambé, Azali, esprit créateur. C'est Dieu qui a tout créé. Et pourtant, il tient toutes choses entre ses mains. Les cieux sont son trône et la terre sont son marche-pied. Pourquoi Puisque tout le monde a mis en Nzambé, il n'y a pas de contenir ni était ni ni C'est-à-dire que Nzambé, Azali, au fait, donc est-ce que c'est impossible moutou moko, hein, si une personne seule, une personne, yé moko a créé machine moko leki le ki mou nene, kouléga, bata, nyons, machine, nyons, et ça a toujours besoin y a bat, bata bas à l'ébelé, pour a zo babi, bende, bak ba, ba, kangi sa boyé ou bia sou mou donga créé, par exemple, le kaminyon mou néné, a da besoin toujours ba main ba main d'œuvre ébelé, pourquoi puisque c'est la eza que laksakeno limite à moutou, men zambé aza moutou te zambé za esprit, zambé keli bilo konanil, donc, na parole na e sa di, mèm mo, grandeur diamètre, tout donc donc comment dirais-je, à comment dirais-je superficiel, il yamakani, tu peux m'aider naïe, n'engali que ça le ma payer, y a mon apéritif que non, quand nous parlons des choses de Dieu, tout ça l'attention, tout réduit, nous avons comme on a niveau Et lorsque nous lisons la Bible, tout le contexte de la Bible, le contexte la Bible, le contexte de la Bible, Paul avant que tu ne loi, mais tu doctrine. avant que nous continuions la lecture, Yeshua a dit la tu de Quand l'a mais ce message à Yeshua, il parlait d'abord que Batu bas bas à l'après pourquoi puisque le, le royaume de Dieu donc oh, est proche elle ye ye est Yemoko est compagnie il Yeshua c'est lui qui était le royaume de Dieu en fait ceux qui muto ayambie ceux qui muto donc macamba o oh, Yeshua da kolbaso muto ayokiango et qui a confessé bon moyinaye et qui a changé bon moyinaye muto na community na, na katya mo killi mais il est dans le royaume de Dieu pourquoi puisqu'il marche selon Dieu non selon le monde yamoni Yeshua ça Natin di bino na mokili, natin no parmi les loups, natin no parmi ça dit aza kolongola la bison nakatia mokili. Pourquoi? Puisque il y a une parole qui dit que nous sommes dans ce monde mais nous sommes pas de ce monde. Pourquoi? Nous nous sommes considérés comme des pèlerins nakatia mokili awa. Or un pèlerin ne peut pas faire de confusion nakatia mutu n'est pas pas un message naie. Yeshua tangaiki na mokili awa à ça qui liste liste mokoteko nande Il faut que ça laka boé, ko boéte, komela ka il n'a pas parlé de ça. Pourquoi Puisque Yeshua travaille dans l'esprit. Il n'a pas parlé de Il n'a n'a de n'a pas de n'a de ça. Il tard c'est pas grave. n'a de ça. Il n'a parlé de ça. Il le Il n'a parlé de ça. Il de Il y a de Il y a Il de moi si moko boye, hein, parce que on parle d'abord de femmes là, moi si moko suis a train si sou ki mon qui nae et en train de faire des gens qui ont été en train de faire mais gens qui en train de faire des gens qui ont été en train de faire des qui ont le roi, na, na wana, <laughs> na je parle il y a contexte bon, de fois batou, beaucoup de gens ont <susur> émotion nanba sentiment na que trop difficile pour ponab, ponab, nous c'est pourquoi vous verrez même des gens qui fait n'est-ce pas Kouyana katya Yeshua, misouba banga bi, ah, vino kouna goza trop dure. Yeshua lobi ke boya loko la bo Venez tel que vous êtes, nege, kan dengo zawana, avec te péché, ya kan dengo zawana. Tango yeka o komika, wo koutenika na Yeshua bo mbalamoko, c'est comme si mout ouazaki na maladie, ya, donc ya lepre, tango kaka Yeshua sambe pona ya koma ki purifier. Puisque la vie, oye, oh on Yeshua, et qu'on vous remplacez la C'est ainsi que nous parlerons de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que moutoua botami. Or, mutua sika, tu te ya sika. Tokote a yemakou y zali pour faire avancer. Après, esprit nzambbe na mutu moutou, mouka na moko, selon n'en n'aza ko lukela nzambe, esprit nzambe ko change, et ko taye mutouana, ndenga nzambe lingi ke mutouana zala. Imaginez-vous, nous avons donc, donc, donc deux mains avec donc, dix doigts, et chaque doigt est une forme, mesure. Pourquoi Puisque nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous que nous avons dit que nous que que nous avons que nous avons n'ango que que il nous forme selon chaque personne. D'abord, mission, il n'y a paix Tant que benga, par exemple, Dans parenthèse, à benga, par exemple, Moïse. Abenga et Moïse, c'est puisque Moïse était le plus beau, c'est pas ça. Abenga, puisque Abenga était Moïse, puisque Moïse était le plus fort, c'est pas ça. benga Moïse, puisque Moïse était prédestiné, Kenzamba Bengaye. Était prédestiné kenzamba bengaé Ce n'est pas. Azaki a te que Zambé a Moïse fale, alors, zaki, so na Exode après a prédestiné makambo à Moïse il fallait être à alors ceux qui nous travaillé pas qu'on travaille en puisque nous avons été prédestinés tout to, to, to to, to et puis d'autres me diront maintenant si nous sommes prédestinés pourquoi l'autre prier c'est non c'est comme un père dans la famille après ça à mutu mais vous avez besoin binon binonius est-ce que son avez vert quoi ok ok ok ok ok ok papa ok ok ok ok de ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok que ok ok que ok ok ok ok ok ok c'est-à-dire, ils ont fait ça la différence par rapport à Moutou, à Moutou, à Nizambe, à Kélito, à Pessiso, à Mishonaï. Donc, quand je sujet à Suja, il y a donc tenue vestimentaire. Tout le monde a fait Genèse chapitre 3, verset 7, rapidement. Tout le monde a que Adam, à Eve, après chute na Bango, Bango Moko, Ba monique, mis ba, ba, ba, ba, ba nu, frère moi un micro micro dans le Ba moi, donc ça dit bah sali ba, ba, ba, les sumu, ba ba ba ba, ba, bango moi monique bah nu, dengue donc dengue bah quelaki bah donc nu bah nu bah comment sali ma sumu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans la carte exode chapitre Genèse chapitre 3 verset 7 ah Adam et Eve feuille il y a donc il y a il y a figure et feuille ouana bas a nudité Genèse chapitre 3 verset 7. ça dit que nous sommes nus alors faut bas nudité nudité na bango, sol, sol, solution moko rapide Zunini, feuille de ma kasa yandzeté, zipi, donc nudité na bango. Maintenant, question nga yo. Est-ce que ceux qui m'ont la tima kasa wana pendant trois jours, qu'est-ce qui va se passer Et qu'ils se sécher et puis ils seront obligés, balouka ma kasa ou Mais qu'est-ce que Dieu fait Quand à as 3 ou 21, tout le monde a que l'éternel Dieu fit des habits de peau. D'animal en fait, nous avons dit que nous elamba ou que nous avons partir que nous a dit pour nous avons dit que nous avons nous avons que nous avons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons ce pas nous nous que il n'y avait pas ce qu'on peut appeler aujourd'hui donc c'est séduction. Puisque séduction est Séduction est par multitude à Exemple, Bozali, 9 femmes, 10 hommes, ou bien 20 hommes, 40 femmes. Alors chaque moutoukoua a se démarqué. Alors diable, ce qu'il y a quatre ans de côté pour m'en séduire muninga Mais à ce en attendant, il y a dans la Ève, séduction. Et ça, par rapport à Ndeng nyoka à Kosaki Moisi, à Sédurie par rapport à Ndeng, mais à Sédurie que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, le qui nous, nous, là qui nous, donc, cette fois-là, c'est la peau d'animal. Donc, tu comprends que nous avons des qui ont qui qui qui ont ont Pourquoi? que comme Masou m'écouter na kata mukili on comprend que bat par bassai komio kanasoni c'est c'est ce qui s'est passé na kata jarade dedans après chute ya dans na eve et comme ça là que mutu a ko la tabilamba mais ce que auto sauter mukepo toi ce que auto contextualiser ma terre na na na lo basikoyo en fait ton ngai nzamba pe sa ngama terre to ba message oyo euh et ça la mingmi par rapport au contexte toi par il y a actualité dans le selon Bissolet, les Vivre, à la carte, à Puisque ça ne sert à rien, tout est à Makambo, et ça vient à Moïse, tout souïka à Kouna. Non, non. Même pas à Makambo, na vient à Paul, tout souïka à Kouna. Non. Il faut que Makambo, na vient à Paul, tout à Moïse, tout contextualiser, on attend tant à Bissol. Maintenant, Lelo, quand on parle d'habit, quand on parle du vêtement, ou bien des vêtements, c'est quoi en fait le vêtement aujourd'hui Tout le monde dit que Lelo, c'est quoi le vêtement et j'ai ma forme bêlée. Selon c'est que le Seigneur m'a donc donc m'a expliqué tout, m'a conduit par rapport à y a ni ni y a y y a vêtements. Beaucoup c'est que le Seigneur m'a convaincu par rapport à vêtements. Bismillah, tu es bien au pays abongo mais beaucoup c'est que le Seigneur m'a convaincu. Vêtements, n'attend on habite sur le lot. Et ça d'abord un pour n'accomplir panzoto. Deux pour nous panzoto. Et trois pour n'a se sens, n'accomplir panzoto ce que ce que à Chine, à Congo, je ne pense pas que balata chaque armée a ça couleur par rapport au la température ba a y a température. pays tropicaux pays il y a Mali, il y a France, en Belgique, c'est pas en Allemagne et puis, il y a 4 saisons, 4 y a Mali, il y a extrême tellement, que ce qui est dans la Sibérie, il y a Mali, a Parce que il a donc, on il a il le froid. Ce qui m'a travaillé par a compagnie transformé en métal, il y a un ils ont a cuisine, qui ont des gens qui ont mais gens que ont des gens qui ont des gens qui pense des gens qui ont des gens qui ont des gens qui des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont qui qui ont qui Papa Moussala Moussa, Azak Osala. il y a un métal, il y a un métal qui est attaqué. Il y la un métal qui est Il y un métal qui est un métal qui est qui donc, comme on même à l'époque, euh, il y avait aussi des tenues des hommes et des tenues aussi de femmes, en fait. Ça, c'est quelque chose de naturel, en fait. C'est naturel, c'est le tout Mais après, tant que que battu, a que mauvaise, on que a tant battu, Et je venais de suivre quelqu'un qui dit même que, de femmes qui se tressent dans ma mèche, dans aucun enfer. Ah bon? Ça dit, il y a une clé enfer, une clé en ciel, pour na les réduit soient réduits par la, la tresse. Non, non, non, non. Le Seigneur Yeshua ne peut pas quitter les cieux là-bas, les cieux là-bas. Là a une scène à mokili à koufipon à Moutou. Après à l'obit bon. Bo, donc des aboyeurs, moutacoiambanga à l'obit qui s'ama, euh, mais ceux qui sont au côté enfer. Mais c'est quoi ça Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moutenyo soit allé moi, en Zambèe déjà. soki, qui osaient moins en tu vas euh, au fait euh, épouser des nouvelles. Euh, Comment dire, une nouvelle, euh, euh, euh, euh, comment appelle ça, euh, et, et donc éducation en fait. Sans moi, éducation, à a on Batumusu, par exemple, normal, plus que, niveau, il y a quoi exagéré en fait. Voilà, peut-être après. Non mais quand un passage avant que tout le peut-être la question. Je vais vous donner un mot à ébellé. Je vais vous donner 1 Pierre chapitre 3 verset 3. un nous nous dit que ayez non cette ou les habits euh, qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté inco donc incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand euh, prix devant Dieu. Ça dit ah, un Pierre 3, le Bible que tous à la -t -t -e. Quand on parle maintenant de cette, euh, de ce passage ici, supposons que c'était un passage donc euh, euh, destiné aux femmes. Mais moi je vais vous dire aujourd'hui, et les hommes et les femmes, nous sommes pareils et pas en Puisqu'il n'y a pas euh, l'enfer des hommes ou l'enfer des femmes, hein. Il n'y a pas le paradis bien le ciel que Dieu a préparé le royaume des hommes et le, le royaume des, des femmes non c'est pas ça. Mais sachez que chaque fois ce qui m'a quand même besoin comment m'a il y avait des contextes pourquoi non, pourquoi est-ce que quand là Est-ce qu'il s'est passé quelque chose na katna bango? Pourquoi ben quand il m'a coacha accent sur yango. Donc un petit exemple que non, je vois une sœur par exemple à Kangisu qui a la forme croix. Je veux donc nécessairement comme c'est non non non non sœur là, c'est un peu trop. C'est-à-dire, ce n'est pas, au fait, euh, une doctrine. Ce n'est pas ça. C'est une manière d'être qui peut-être... Déconcentrer tout, qu'on pierre d'achoppement pour nous battre. Mais ce pas doctrine, boeke, non. Il y a un pantalon, comme moi moi si, aucun ok, d'enfer. Il y a un jupe, comme ça, moi, si, comme un mois si, un mois comme un a comme un d'enfer. si, a un moi, si, comme comme un comme comme comme a le Seigneur que nous servons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux. Ça dit, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est quoi Revêter. » donc, bon, bon, a paru, tu es allé, tu es a » mais tant qu'aux aux alli un pur na catch nayo donc garder le rem de sciété ça veut dire il y a il y a il y a y a par exemple ma campus o ok namba je pense que to to il y a des choses à dire avant qu'on nous a continuer euh na donc passage 1 Timothée chapitre 2 verset 9 l'apôtre Paul dit ceci je veux aussi que la femme Okay, « Que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent se, ne se ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et pourtant, passage au Yo, il y a 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Ça ne concerne pas seulement les femmes, c'est tout le monde qui fait profession. Il faut « azala » n'est-ce pas Donc « ala c'est ce que nous appelons autrement « atambola » donc « abota » fruit » à esprit en fait. C'est-à-dire « atambola » je veux dire même selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, ce passage ici, 1 Timothée, chapitre 2, verset 10, ce n'est pas seulement destiné aux femmes, à tout le monde qui, qui, qui, qui se dit chrétien ou disciple, il doit savoir que, comme il convient, n'est-ce pas, comme il convient, n'est-ce pas, Nabatu, même pas des femmes, non, nabatu qui font profession de servir Dieu. La parole de Dieu ne peut pas, on ne peut pas écrire quand, quand, quand je parle. Exemple moko typique. Quand je parle comme ça, je ne peux pas à chaque fanabe qui que bon bandeko bas nami bali. Non, je peux dire aussi bandeko. Mais ce qu'on a quand tu bandeko, il y a basi, il y a mi bali. Mais quand je dis par exemple que non bas frère et bon guide que bosala c'est c'est comme si on commence un message nzambe pour un Non non. Quand on parle du royaume, même femme, même homme, bisous toi kaka ndenge moko ça dit s'il y a quelque chose il faut que ça à Malamu, il faut qu'on à en maintenant pour ceux là qui peut-être n'ont pas compris ces choses basés le doctrine moi je connais des gens qui qui euh, euh, qui ont des ponts avec leur femme pour n'importe quel nom ma femme Alinka a tout ça mais est-ce que est-ce que ta femme d'abord connaît le Seigneur est-ce qu'elle s'en dit ce qui a dit et que l'Alati, il y a un qui a a un peut-être a un a un qui a un est-ce que tu penses que la femme n'a aucun affaire puisque là, tu c'est pas d'une manière décente. Je ne crois pas, je ne crois pas. C'est pourquoi vous verrez que d'autres sectes, la TVT, Mais le TV. Donc, à partir à C'est pour dire que non, il y a des choses comme ça, Oh, tu as l'ikomitié à Bisoubo Jug. Yeshua lobby, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous so donnerai du repos. On a besoin de ce repos de Yeshua. Déjà. Sous-titres repos, il y a Yeshua. Tu vois, il y a ma kononasse, il y a ma colonnae. Tout le monde a été en train de faire des minutes. Luc chapitre 7, verset 37. Tout le monde a histoire, il y a moi si moi, la femme pécheresse. Ouaya qui, n'est-ce pas, et pas Yesu, en pleurant, « Ma yamie, ce n'est qu'il n'y a pas Yesu. »« Azul, parfum, n'a soukinaï. »« A ça que donc ma Et vous croyez que... Et puis, et puis le Fakizien qui était là, « Bakoumè, kotong à Yesu, n'a kaïti nabango. »« Oh, mais n'en n'y est, à l'époque, moi, je n'ai pas de soumou. » Mais Yeshua savait. Qu -ce que cette femme-là fait elle ne fait pas pour euh, me provoquer, mais fait ça puisque elle a compris que Ndana Ndana Munasa n'a n'a clé, n'est-ce pas? Il y a que parler mais sous Munaye. Nana Munasa n'est-ce pas n'a clé? Il y a que penser la vie éternelle. La femme avait compris. Mais ce que yo muteso kanga lelo peut-être que Solongo euh, n'a pas d'écou après avoir ah, euh, totika que soit parole en zambè ça. Dieu n'a pas créé les hommes dans Dieu nous a créé par amour d'abord. Et moi, je connais même il y a gens, une femme comme ça, il y a à Katanga, Kovo je connais d'autres hommes qui s'habillent je ne sais pas moi t-shirt boye mais tout ça c'est pas aussi bien ou bien a y a des qui se disent même même prédicateur à avec ma t-shirt ba koma ba mais pour lui a normal mais qu'est-ce qu'il fait mais tu verras que moutabongope il va te prêcher au moi sur ça non il en personne vrai il faut avancer à l'ikambo. On la question. Pourquoi na t ça à l'ikambo? Est-ce que l'ikambo est dans ça salle où? Est-ce Est-ce Est-ce se est C'est pourquoi vous verrez que la Bible nous dit que chaque a un fruit à conviction de ta péché. C'est-à-dire, même si on a ça est-ce que, est que, fais, est est -ce, que est ce que je fais, c'est bien? Est-ce que comment est-ce que je vas faire? Et alors, quand tu as que les frère, dans la petite chemise, ils ont dit que les gens ont dit que les gens que que même tu toi qui me regarde là, au je ne sais pas, maintenant, il y a un groupe, euh, tout ce qui est à ce okay, euh, mon bah, frère, ce que je m'attends à ce rapidement, je n'ai plus 3-3 minutes euh, à chacun, ou bien 2 minutes à chacun, euh, vraiment, la parole doit circuler. pendant ne peut le monde, euh, donc, euh, chapitre, euh, mais je pense que tu continues dans mon souci, puisque c'est euh, toujours question, tu continues vraiment dans ma euh, série, je ne sais Frère Blaise, euh, d'entrée de jeunesse, tu es sur au cours de ou bien complètement. Merci, je fais qu'à je la parole. Je suis parce que la parole Donc, euh, en euh, que je Tant que le Panthaki se la jeunesse, tant que faire des figues, parce que va il cest il avait une gloire pour C'est que ça dit qu'on marchait dans la sanctification pour avoir dans la Il y a un ami, un de a un peu est il y a la de il y a Christ. il y a la on a posé des souples, le dos des va et on va ça, à outrance, niveau de à la main, et non. Donc la on va à se était à rapidement rapidement frère frère, frère, frère junior oui ça beaucoup pour la pour la très et pour pour la manière qui très clair. et coup, bah, il que, voilà, en tant que disciple, une photo dans la modeste une photo dans la modeste par exemple une, une, une, une, une, une, une soeur, en qui, tout le temps en, en, en, en, en restant modeste Tant on qu'il initiale y une idée à bateau. il y a un problème. Mais ceux qui ont une idée qui n'ont pas par rapport à la chez que je vais il y a aucun problème. Parce que beaucoup ces prédicateurs, arrogants qui ont au départ, est-ce quand les études bibliques ont été découvertes, est-ce que les il y avait des pantalons Je ne pense pas. Les pantalons, c'est des mots qui sont mis après. Donc, pour, là, là, moi, hein, pour la moitié, voilà ta pantalon, tout en restant modeste, tout en restant là, avec plus aussi, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, que ça, pour moi, voilà, nous, là, on faire, là, okay. nous, enfants de Dieu, que ce soit les sœurs ou les, ou les frères, nous devons juste être modestes, nous devons nous habiller de manière correcte sans pourtant tomber de son d'un sans pourtant être même à ne pas avoir des mauvaises intentions quand on s'habille. C'est essentiel. Et puis enfin, les pensées du point, même ce n'est même pas tout ça, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est l'intérieur. Il faut que ce soit quand même, tu te tu, sanctifies, tu tu sauras même qu'on va t'habiller. C'est un qui va pousser. Moi, je le vois même par rapport à moi-même. Allez, avant, je m'habillais, je des, des vêtements aussi, et cause à la mais ça me gêne même. Pantalon, et dans comment faire, ça me tape ça me que comment me moi-même, je n'arrive pas à faire ça. Pourquoi J'ai une petite qu qui me dit que c'est une vanité, ce n'est pas nécessaire. <rire> oh. moi, moi, je peux tirer par là. Amen, amen, amen. Très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, pantalon. Euh, déjà, donc, le mot pantalon, on a habité la Bible, on a On hein? On euh, puisque ce n'était pas créé, ce n'était pas fait avant. Donc, euh, bref, euh, ne, ne prenons pas les paroles de Dieu, bien, je dis les paroles au pluriel de Dieu, comme euh, culture. Non, non, non, non, non, non. Dieu est esprit. Okay. Dieu est esprit. Et bongi bateau balik au des le na esprit mais alors on a tu yo sœur, et qui niveau, qui genou puisque tu veux paraître comme Comme comme je venais de dire, les Est-ce que yes a un bon moineau déjà? a un bon de comme Je peux moi je peux pas venir prêcher à toutes les femmes du monde enfer non il y a d'autres qui vous diront ça va comme ça nous devons prêcher l'évangile oh l'évangile et la bonne nouvelle Bonne nouvelle, ça n'a rien à voir avec les habits, ça n'a rien à voir avec la couleur, ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, la façon d'être. Non, non. La bonne nouvelle est pour nous sauver Batou. La bonne nouvelle est pour nous tous. C'est ça, c'est que nous pouvons déjà dire. Frère Calombo, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose contre tu ça touche quelques minutes, donc deux minutes. Frère Calombo Merci beaucoup frère et la on a compris ça de ça de la par rapport à par rapport à ça à a par on a ça par à on on on on réparaît, on Merci. Merci beaucoup Comme je l'ai dit, hein, ça c'est-à-dire, les euh, les c'est-à-dire, l'émission, je pense, les mm. vidéos, à dire les appels, les appels, les appels, les série, les appels, les appels, les appels, les appels, les appels, les appels, les même sous les je sais que c'est un message tellement vaste. Même quand je parle là, donc ne pas sous, puisque je le me grâce. Je pense que à part euh, Frère Kalombo, Frère Blaise, Frère Junior, il y avait d'autres gens en ligne à puisque normalement on a monitoré. message je pense. C'est <po internet> <inaudible> Et puis ouais ça oui, vite jusque là là qui en ligne à vous quoi tarazo car bien ça en fait alors quand c'est veut comment OK OK. Ça oui vite donc vous euh, allez quand même beau avoir ah, tout suivi ça. J'ai tiré au début j'ai suivi ah. la présentation. Ah gloire à Dieu gloire à Dieu. Est-ce que tu as quelque chose à dire rapidement Non, je pense que le faire ils ont tout dit hein, c'est ce qui compte en fait et d'établir désormais parce que si on va entrer dans des débats de tresse, parce que c'est par culture en fait. Il y a des gens qui ont des cheveux par exemple incrépus, ils ne peuvent pas rester comme ça, ça doit être tressé. Parce que moi j'ai dit toujours que si on va limiter Dieu dans des petites choses comme ça, cela veut dire que l'œuvre de la foi n'a plus de sens. Parce que Dieu a commencé d'abord par aimer les mondes. Il n'a pas dit, il n'a pas commencé par nous condamner. Donc nous encore, si nous lisons la Bible hors des contextes, c'est comme si on en train de nous juger les uns les autres. Et ça c'est pas ce que Dieu veut de nous. Donc c'était juste là, comme tu as dit, à ce sujet est vraiment, vaste. si on va entrer dans des détails, ça sera vraiment trop. Mais c'était juste ça que je voulais rajouter. Amen, amen. Très, très, très capital. Ça dit Dieu nous a, nous a aimés, hein? Donc Jean 3, 16, car Dieu a aimé le monde. Donc euh, ça dit Dieu ne n'est ne, pas venu pour condamner le monde mais pour euh, sauver le monde en fait. Parce que et puis beaucoup de gens qui font des messages pareils. les femmes qui se tressent les, donc les cheveux, bah aucun enfer. peuvent pas sauver une personne déjà. Parce que c'est Dieu qui nous sauve, n'est pas une personne qui nous sauve. Ma sœur et aux Sosali, sont qui message Il oh y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Et ce qui te demande, c'est que non, il a d'abord un panayé, Après, il y a qui Moi, je pense que le message à est un terre paradis, ce n'est pas à nous de connaître, mais de savoir. Toi, y a un peu de peut que Combien de hommes de Dieu, de hommes, disant de Dieu, Combien de gens ont qu'on offrande. Et vous pensez que ça c'est moins par rapport il y a Non non non non non. Tout ce qui est, africain. Dieu n'est pas africain. Dieu n'est pas africain. Dieu est esprit, à l'ingébisonde de chaque mouton est au tambour et bon, il y a un tambour dans le bang un la purification, qu'on se purifié chaque jour. Ce que se purifier chaque jour, donc euh, euh, donc Nzamba que et tu verras même ta vie est différente par rapport à nous C'est parce que tu temps, tu fais des choses. c'est que tu manque il purification tu verras même que Nzamba avons il Mais malgré tout, tant que vous la un il de Nzamba nous avons sans tenir compte n'est-ce pas il y a tant il y a ignorance aux que Dieu nous, euh, nous pardonne à pardonner Batnion sooyo baliko Tracer le chemin d'enfer euh, pour, pour, pour nos sœurs, pour des sœurs qui pensent qu'elles doivent se elles doivent tresser. Et aussi, je demande à tout le monde, au Bali, dans de vrai, de continuer à véhiculer le message d'abord, il y a amour, le message, il y a salut. Puisque le Seigneur qui est donc est notre Dieu de salut. C'est-à-dire, dans le monde, il y a salut Et donc nzambe il y a condamnation. Euh, que Dieu nous bénisse. Et puis, je pense que tout aussi si pour aller à et on aura peut-être, je habité prochainement, suite à un message, au -yo, et on va dépendre de la euh, bah, bah, bah, retour, au -tour et puis on verra peut-être tout court, prochainement, que le Seigneur nous bénisse, et au bon délire pour nous, aussi dans Combo, Yeshua. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore une fois, pour ton amour, Surtout pour ta parole qui vient de sortir, Seigneur. Je sais qu'il y a des choses que nous pouvons encore dire et développer, mais ce qui est important, Seigneur, qu'une personne a été réellement saisie et touchée par ces messages, Seigneur.